Et T'as vu On va t'augmenter de 300 balles Ouais, par an. C'est sûr Ben, bah, certain, ça fait 25 par mois. C'est quand même une petite bouteille de champ. Allez, c'est ma tournée. Ouais, faire enfin, du champagne en brut, parce qu'en net, il te reste euh, 19. Ah bon Bah attends, 19. Resto alors Oui, ben, on va se rabattre sur la formule sandwich, parce que nos cotisations retraite vont augmenter, donc en moyenne, il te reste 7. Cool, nos retraites vont augmenter. Non. On va payer plus, mais elles vont baisser. Enfin bon, je t'expliquerai, mais dans une autre vidéo, parce que là, ça va être long. Euh, bah Sinon, il y a un kebab à côté de mon bahut, super. Pour 7 euros, tu as les frites et la boisson. Oh, mais quand j'ai passé le concours, c'était 3,50€ euros au pied de ma résidence. L'inflation, quoi. D'ailleurs, avec un gros pourcentage d'inflation cette année, euh, c'est comme si on paumait 20 balles par mois. C'est quand même classe On perd que 13 euros par mois, au lieu de 20 les autres années Allez, viens, je t'offre ton grec, là, t'as l'air tout déprimé, c'est un peu de gras, ça te fera du bien, là. Non, mais je voudrais pas t'endetter, euh, l'augmentation, c'est que l'an prochain... Attends, attends T'as dit qu'on perdait de la thune chaque année Donc, autant y aller, tant qu'on est riche Alors Ouais, mais c'est totalement débile, que c'est cohérent avec notre système débile. Et, et une fois là-bas, tu pourras dire « Merci, monsieur Blanquer !» Moi, non, c'est les syndicats qui avaient obtenu ça sous Hollande, mais Macron avait gelé l'augmentation. Comme quoi, la lutte, ça paye, hein Ouais, je sens qu'il va falloir qu'on monte euh, un petit cran, quand même, hein T'inquiète, avec un kebab dans le bide, je suis grave déter.